Non Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo express pour découvrir le nerf monstrueux que viennent de se prendre les League of Votan. Le codex n'est pas encore sorti puisqu'on a exclusivement cette boîte de lancement avec le codex et des figurines euh nouveau système, euh, on va dire une nouvelle approche de, de, de, de publication et de sortie de figurines qu'a eu Games Workshop depuis cette V9 euh, qui fait qu'en fait le codex sort sans être réellement sorti puisque seuls les heureux élus qui ont réussi à récupérer ce starter et autant vous dire qu'il est parti très très vite le matin des précommandes euh, ont pu mettre la main sur ce codex et sur les figurines, les autres devront attendre a priori au moins jusqu'à octobre euh, pour une sortie officielle du codex là on est sur un truc qui n'est encore jamais arrivé puisque le codex n'est pas encore sorti qu'il les nerf et qu'il les nerf monstrueusement on va découvrir ça tous ensemble dans cette vidéo avant de la lancer les amis si ce type de format vous plaît je vous invite à éclater le compteur de pouces bleus sous la vidéo à laisser en commentaire votre avis ou tout simplement une petite punchline qui fait plaisir je vous rappelle aussi que euh, dès ce soir jeudi et ensuite Vendredi 30 et samedi et dimanche 1er et 2 octobre, vous avez le championship exclusivement sur Twitch. Vous avez le lien de Twitch dans la description. Et je vous rappelle aussi que pour tous vos achats de figurines, vous pouvez bénéficier de moins 20% avec notre lien d'affiliation chez MyObiPlace My et en créditant Creative Wargame sur votre commande. Petit saussage pour la chaîne, ce qui nous permet d'exister et de continuer à vous faire les vidéos qui vous plaisent et qui vous saussent. Allez, on aborde de suite, euh, est-ce qu'on peut appeler ça un nerf on peut, on, peut plutôt, on peut plutôt parler d'un énorme coup de hache dans le codex euh, de la part de Games Workshop sur les tout nouveaux League of Votan. Alors deux points majeurs sur ce nerf, le premier qui est une règle et qui est une fac, ni plus ni moins, une fac du codex qui nous dit... Euh, qui contrebalance qui annule la règle, euh, vous avez, on a abordé, vous saviez, on a abordé pendant la review du Codex Botan la mécanique autour des tokens, je vous rappelle que quand vous mettez un token sur une unité, euh, lorsque vous faites une touche sur du 6+, plus, elle blesse auto. Lorsqu'il y a deux tokens, c'est sur du 5. Lorsqu'il y a trois tokens, on est sur du 4+. Plus. Et la, le gros effet qui se coule de cette règle-là consistait à dire que euh, l'auto-blessure euh, euh, était considérée comme un 6, ce qui avait un impact monstrueux sur les armes à Magna puisqu'il faut faire un 6 sur la blesse avec l'arme à Magna, euh, pour que vous puissiez disperser les damage. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, on en a parlé dans cette review, je vous invite à aller la voir, puisqu'on vous a présenté des listes qui d'ailleurs ne sont complètement caduques. Euh, on vous a présenté des listes lors de, de cette review, mais on expliquait, et, euh, et Mike Hazelwood l'expliquait très bien, l'intérêt de l'auto-wound sur du Magna Rail, et notamment du 6 à la blesse. Là, Games Workshop a faqué. Cette règle n'est plus, mesdames et messieurs. Euh, donc, ça, déjà, c'est un gros... Euh, une première grosse giflasse dans le codex puisque la mécanique était extrêmement forte et euh, bah, elle ne l'est plus. Elle est toujours bien. La touche auto est toujours bien, mais là, le... le le 6 qui blesse n'est plus, euh, c'est fini. Donc, euh, donc voilà, là, il, faudra, il faudra donc réussir son jet de blessure pour euh, générer sa touche, son, son arme magma magna. Alors, euh, le petit point de détail consisterait à dire à partir du moment où je touche auto et que je touche auto avec une arme à magna, comment je fais pour savoir si je fais un 6 à la blesse, même si je blesse auto euh, Eh bien, euh, il faudra jeter le jet. Tout simplement, même si votre G blesse systématiquement, vous devrez jeter le dé pour savoir si vous faites un 6 ou non. Voilà comment globalement ça va marcher, et je pense que c'est dans ce sens-là que ça sera clarifié, notamment par les organisateurs de tournois. Donc voilà en ce qui concerne le premier nerf, et pas des moindres. La deuxième partie du nerf de ce codex se tourne vers les coups en point. On avait vu et euh, on avait établi, nous, de notre côté, et je pense que euh, pour ceux qui suivent régulièrement Warhammer 40 000, vous l'aviez vu, la levée de boucliers monstrueuse qu'il y avait autour du codex il euh, y a des organisateurs qui l'ont banni, les gens s'étaient plaints de la puissance du codex, etc. Eh etc. Euh, et bien, euh, le, le, les coups en point avaient un impact sur, sur ce codex réellement parce que euh, les personnages étaient très peu chers pour leur coût en points euh, et il y avait des unités qui étaient extrêmement fortes on pense évidemment à, à la à Fortress le gros véhicule le gros châssis hein, euh, qui coûtait 230 points et clairement euh, n'était pas comparable avec d'autres véhicules du style qui coûtaient 230 points. Donc on va de suite se basculer sur ces changements de coût en points pour en parler un petit peu et évaluer vraiment ce que ça va euh, ce que ça va euh euh, ce que ça va... Euh, et évaluer ce que ça va impacter sur ce codex. Alors... Euh, on a un up... Alors déjà, pour commencer, on a un up en point de toutes les unités. Euh, voilà, euh, vous avez à l'affichage la fac des, des coups en point et vous voyez que sur toutes les lignes, vous avez une ligne en magenta euh, qui est euh, un changement en point. On a Utar The Destin qui est euh, l'excellent personnage de la Ligue Greater Turian, euh, qui passe de 140 à 160 points. Euh, voilà, il n'y a pas, de, pas de, de débat plus que ça, le personnage est très très bon, euh, la ligue est très bonne, et donc euh, c'est donc cohérent, le, le coup en point est cohérent, euh, le cal qui passe de 70 à 80 points, c'est pareil, c'est cohérent, il n'y a pas de up en point sur les équipements, euh, le Enir Champion qui passe de 90 à 110 points, euh, le Enir Champion, on ne s'est pas trop attardé dessus pendant la review, euh, on aurait sans doute dû, parce qu'il y a des choses très intéressantes autour de ce personnage-là. Euh, moi, j'ai vraiment pas pris le temps d'évaluer tout ce qu'on pouvait crafter autour de ce personnage-là en termes de reliques, de traits de seigneur de guerre, etc., etc., et toutes les combos un peu qu'on qu percevait. Mais pour avoir suivi un petit peu des chaînes euh, anglo-saxonnes, que je vous invite vraiment à suivre, hein, euh, euh, pour ne citer que celle-ci, euh, euh, bah, Vanguard's tactique qui est très bien, évidemment, Art of War... Euh, play on Tabletop euh, top, euh, et Tabletop Tactics il y en a d'autres hein, évidemment mais moi c'est essentiellement ceux-là sur lesquels je, je tourne mon regard, on ne peut pas tout regarder tout le temps euh, je sais que le, le Inir Champion était vraiment valorisé dans, dans, dans, les, dans les commentaires que ces, ces, ces créateurs de contenu faisaient autour du codex donc là on a quand même un up de 20 points sur le personnage ce qui n'est pas négligeable du tout euh, le Grimir, c'est le, le, le, le Psyker qui passe de, 80 à, de 90 à 80, et pareil pour le Brokir qui passe de 90 à 80. Euh, on n'a pas d'augmentation de coup en point sur le, le Conseil Votanique, euh, avec le Ocal qui est toujours à plus 40, le Lord Grimir à plus 25 et le Brokir à plus 25. Voilà. Donc globalement, on a un up de 10 points sur tous les personnages et de 20 points sur Utar et sur le Enir Champion. Euh, je pense que c'était nécessaire pour les personnages, je, très honnêtement, ça me, paraît, ça me paraissait de l'ordre, de l'indispensable en vérité, euh, pour la simple et bonne raison que les personnages étaient vraiment pas chers pour tous les avantages qu'ils procurent et le côté indispensable qu'ils ont aussi sur le fonctionnement de l'armée, donc, euh, donc voilà pour ça. Ensuite, niveau troupe, on a le, les Erkin Warriors qui passent de 11 à 12 points. Très honnêtement, je suis pas euh, intimement convaincu de l'intérêt d'avoir augmenté la troupe en points euh, parce que déjà, on a un petit codex qui n'a qu'une seule troupe. Donc, on est sur le codex qui possède la troupe la plus chère du jeu. Hein, il faut l'entendre il faut, il faut quand même. On n'a pas d'alternative de jeu pour crafter une liste sans mettre de troupe. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment, et globalement, vous allez essentiellement partir sur un bataillon ou éventuellement deux patrouilles, vous aurez euh, 360 points ou à minima 240 points de taxes. Euh, là où de nombreux codex peuvent se, se, se reposer sur le fait d'avoir des, des, des taxes beaucoup moins chères. Donc euh, le, le, le prix des Erkin Warriors, je ne suis pas, pas forcément en accord avec l'augmentation de 1 point. Euh, mais euh, mais c'est ainsi. Euh, je ne sais pas sur quelle base Games Workshop. Là, on, on sent quand même le. On sent vraiment le balancier de l'équilibre Games Workshop qui est, assez, euh, qui est parfois hasardeux, malheureusement. J'en ai déjà beaucoup parlé sur plein de vidéos. Il y a le fait que ce jeu soit une telle, euh, un tel euh, regroupement de données... Euh, que c'est très difficile à équilibrer euh, en sortant peut-être d'un système d'algorithme pur et dur, mais qui va pas prendre en compte beaucoup, beaucoup de ressources. Mais euh, je sais pas sur quelle base solide, mais on sent qu'il y a quand même du tâtonnement pour qu'on nous sorte un codex, qu soit, qui est même pas sorti encore d'ailleurs, qu'on nous sorte un codex qui arrive top méta, en tout le monde dit « Waouh, c'est beaucoup trop fort !» et que euh, dans les trois semaines qui suivent, on prend une, on prend une monstrueuse claque et, euh, et tout augmente en point de manière drastique. Euh, c'est quand même assez frustrant pour les joueurs, on va pas se mentir, c'est frustrant pour les joueurs. Alors, ça arrive, on va dire, à temps, parce que je pense que les gens qui ont acheté leur starter euh, l'ont fait aussi pour le côté découverte des figurines, etc. Et le starter était vraiment hyper intéressant en termes de prix et puis en termes de figurines, etc. Donc, on va dire que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui s'est engagé sur une armée Votan. Il euh, n'y a pas grand monde, donc y a pas, il ne doit pas y avoir énormément de frustration de jeu parce qu'il n'y a pas des mecs qui, qui ont déjà sorti euh, 500-600 euros pour se monter une armée, euh, sauf évidemment les mecs les plus énervés qui ont euh, acheté deux starters et puis, euh, et puis plein de choses, ce qui... Entre nous et le cas, puisque euh, j'ai commandé une armée euh, Votan pour la chaîne, euh, re je reparlerai de ce projet Votan qui est un projet Votan autour de la conversion et du modélisme. C'est pas un projet jeu, voilà, je me dédouane totalement de la jurisprudence euh, Iron Hands, je ne m'y sens, sens pas concerné puisque euh, j'avais envie de monter un projet modélisme autour de, de l'armée Votan. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé les starters chez Myobi Place, évidemment. J'ai commandé euh, des entrées aussi euh, euh, Age of Sigmar, Caradron et Fire Slayer pour reconvertir tout ça, ainsi que des entrées Necromunda pour vraiment m'éclater autour du modélisme et de cette armée et de voir ce que je pouvais en tirer. Bref, la parenthèse est close. En tout cas, plus un point pour les troupes. Moi, je trouvais pas ça indispensable. Je trouvais que les troupes faisaient partie… Enfin, le, le, les Airtkin Warriors faisaient partie des entrées les plus équilibrées de ce codex-là et qui, à mon sens, va être potentiellement celle qui va proposer le plus de longévité dans le codex, qui aura le moins de balance et de levier d'équilibre et de déséquilibre. Donc, euh, donc, voilà. Eh bien, écoutez, ça change. On a les Erning, et, et les East Guard, hein, les Terminators qui prennent 10 points par figurine. C'est monstrueux. Là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment monstrueux. 10 points par figurine. Euh, c'est des, des up en points là pour le coup sur des unités qu'on voit très très très rarement et, euh, et qui ont un impact monstrueux, alors ça va parce que euh, ces figurines ne sont pas sorties, donc pas de, pas de frustration pour les joueurs euh, si l'entrée devient entre guillemets injouable parce que l'unité passe, l'unité euh, prend 5 enfin le pack de 5 prend 50 points euh, ce qui rend l'unité beaucoup moins jouable pas de frustration, les figurines ne sont pas encore sorties les berserkers qui prennent huit points aussi, les berserkers euh, euh, qui, à mon sens, faisaient partie et font peut-être encore partie, là, et ça, ça mériterait de se reposer sur le codex, hein, très, très honnêtement, euh, qui font partie des, des très bonnes unités de ce codex-là, euh, notamment parce qu'ils vont être à synergiser avec les landes, les, les fortresses hein, qui vont les transporter, qui vont emmener ces petits berserkers au corps à corps. Et c'est une, une très bonne unité euh, de par la saturation et le fonctionnement des tokens. Là, clairement, euh, il va falloir réévaluer tout ça. 8 points par figurine aussi, c'est assez monstrueux. On est sur euh, bah, 22 points sur 8. On est, on est à plus de 30% d'augmentation hein, sur, euh, sur certaines unités. Là, en l'occurrence, c'est le cas pour la Berserk. 30% d'augmentation en points, c'est énorme. C'est juste énorme, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ça illustre le gros loupé qu'il y a eu sur euh, l'évaluation du codex. Maintenant, je remets encore ça en perspective. Le codex n'est pas sorti, la faction n'est pas sortie. Il n'y a pas de frustration pour les joueurs. Euh, Il voilà. y, y a eu surtout une grosse levée de boucliers, et je pense que Games Workshop a quand même été à l'écoute de sa communauté, qui a vu venir le, le, le... Bah, qui a vu venir la purge qu'allait être ce codex dans, dans, dans le jeu, quoi, et l'aspect, le, le, on va dire euh, euh, anti-fun que ça allait procurer sur les tables de jeu. Les, N, euh, les Ernkin Pioneers, donc les motos qui passent de 30 à 35 points, ok, l'entrée de la moto est, est très bien en termes de synergie, elle ne prend que 5 points, ça me paraît cohérent, ça pour moi c'est euh, fait, euh, fait avec doigté. Voilà. Euh, le véhicule, le Sagittor qui passe de 110 à 130 points, euh, 20 points sur le véhicule, ça se tient aussi, le véhicule est bien, profite de bons équipements, c'est une bonne entrée, ça transporte de la troupe, donc c'est cool. Euh, voilà, et après, en transport lourd, on a les Broken Thunderkin qui, qui prennent 5 points, qui passent de 35 à 40 points, euh, peut-être pas indispensable sur ces, sur ces unités-là, après, euh, à voir ce qu'on pouvait faire autour avec le codex, mais ça me paraissait pas être les unités les plus intéressantes du codex, et surtout, le gros, gros... Euh le gros, gros changement en points est autour de l'écaton Land Fortress qui passe de 230 à 300 points. Elle prend 70 points, l'Hécaton, elle prend 30%. Euh, C'est monstrueux. Maintenant, on l'a dit et on l'a redit pendant la review le coût en points de cette unité était vraiment sous-estimé et sous-évalué. -sous euh, là, clairement, euh, les jouer par 3, ça va se voir beaucoup moins. Clairement, euh, on, on sera sans doute plutôt sur un ou 2 Zekaton Land Fortress par liste avec potentiellement 10 à 20 Berserkers au lieu d'avoir bah, potentiellement 3 Zekaton Land Fortress avec 30 Berserkers. Donc, euh, ça va vraiment réduire drastiquement le, le nombre d'unités sur la table. C'est le principe de l'augmentation des coûts en points, hein. c'est aussi limiter le, le, le, le, votre facilité à trahir les ressources. Donc là, on est quand même sur 70 points d'augmentation, euh, ce qui n'est pas rien, mais ce qui est légitime. Alors, j'aurais peut-être pas mis 70 points, je l'aurais probablement monté à 280 mètres 50 points. Je, je trouve que le balancier est nécessaire. Je trouve que là, il a été très brutal pour le coup. Euh, on nous fait un espèce d'ascenseur émotionnel où on découvre le codex et on se dit waouh, c'est extrêmement fort et c'est pas cher en points. Et là, on nous balance ça et on dit waouh, c'est dur. Et surtout, c est, c est le, le, le, le balancier part vraiment dans le sens opposé. Et donc, du coup, on a le, le, le choc émotionnel de se dire est-ce que du coup, est-ce que c'est toujours viable ou pas Là, c'est la table de jeu qui parlera et on va se laisser un petit peu de temps aussi parce que bah, les figurines ne sont pas sorties, etc. Donc euh, voilà, pour ça, on a fait le tour. En tout cas, nerf monstrueux sur le codex Votan, même pas sorti. Euh, Dites-moi en commentaire si vous préférez que ça soit fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ait immédiatement cette fac en point avant même la sortie de l'armée officielle. Ou s'il aurait fallu laisser le temps de l'avoir évolué. Euh, je mets ça en perspective parce que des premiers retours des joueurs, on va dire, format compétitif. Notamment des joueurs WTC qui jouent sur des tables très chargées. Euh, J'ai vu aussi passer une vidéo de Art of War qui disait que le, le, le, le Vota n'était pas tant que ça un problème le, sur le jeu compétitif pour, euh, pour des raisons qu'ils expliquent et je vous invite à aller voir la vidéo. Euh, mais euh, en, en l'état, pour on va dire que pour le jeu classique qui représente 95% euh, du temps de jeu des joueurs et de la de la, de la grande majorité des joueurs ça, aurait, un, ça, ça semblait être un énorme codex à frustration Avec des parties à sens unique Donc ce nerf était indispensable Maintenant est-ce que d'après vous c'est trop Est-ce que d'après vous c'est pas assez Dites-moi-le en commentaire Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Je vous rappelle, moins 20% sur vos figurines Chez Mario Place. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur Tipeee Et on se retrouve surtout tout le week-end sur Twitch Pour le Creative Wargame Championship 4 Allez, ciao les seigneurs de guerre